Yeah, yeah. Vous, vous aussi. Ouais, famille. Ouais, c'est comment? Ouais. Ah mais c'est que c'est gata papy Ouais, c'est que c'est Jaze <rire> ça prend la clé pas de canos. Passe-moi la clé de mon camos. Elle veut la feuille, pas la capote. Elle veut les billets dans sa sacoche. Je veux la déshabiller ce soir. Elle veut que j'apprenne dans tous les couloirs. Comme c'est une go, les trottoirs. Après ça, chacun rentre à chez soi. Notez, vas-y, air la gueule. Yonka vas-y vas-y on veut pas on peut pas pécho la gare On peut pas taper la va Mon gars avec des Yopa ou la toi loin où. On veut me pêche, on veut me pêche avec la quai Ils m'ont fouillé, ils m'ont déballou, ils m'ont palpé pour me pêcher avec elle Avec elle Est-ce que tu sais ce que la quai, Oui la quai, oh, me fait Et c'est qui, et qui, qui pourra m'enlever mon envie de quai c'est un péché de la prendre sans feuille Au pire des cas je la prendrai un peu plus C'est un déchet de la mitiger Donc avec moi R la guérou La guérou La guéroué La guérou La guéroué Guérou Guéroué La guérou La guérou la guerre, la guerre, la guerre, la guerre, la guerre, la la la la la la la la la la la la Caméry, artiste, on mm -hmm. veut pas, on veut pas, on veut pas, on veut pas, on veut pas, on on veut on veut pas, on veut pas, on veut pas, on veut on on